Salut, aujourd'hui, je suis venu avec une vidéo qui est vraiment utile et c'est presque tout le monde qui est intéressé. Donc, il faut la suivre jusqu'à la fin parce que c'est très très important. Cette vidéo aujourd'hui parle aussi de ce que les autres ont dit dans notre dos. Bon, c'est tu veux, aujourd'hui que tu sois quelqu'un ou bien tu es quelque chose dans cette vie pour que les autres mal parlent de toi, te décourage parfois. Bon qui sont un peu inquiétants, souciants, bon, ça, arrive c'est ainsi la vie donc oh, je ne pense, en aucun cas que c'est que cela doit vous inquiéter et vous décourager de continuer. Donc, allons. Ce qu'il faut qu'on comprenne premièrement, d'abord, cela a été toujours comme ça, donc c'est vraiment ainsi, ça a été toujours comme ça, depuis, depuis, on connaissait, on savait, nous savons tous et toutes, euh, tous et toutes que cela a été toujours comme ça, bon, dès qu'on voit quelqu'un, euh, bon, les grands joueurs, euh, les célèbres, dès que tu es un peu un rang social dans la vie, bon, on va parler, suite à autre. Ça a été toujours comme ça, en fait. Donc, cela ne doit en aucun cas vous décourager. Continuez, continuez, continuez. Continuez, c'est tout, tout ce que je peux vous conseiller. Et de plus, cela sous-entend que vous avez ou vous connaissez quelque chose. Et c'est vraiment ça. Rien n'est pour rien, pour rien comme ça, quelqu'un ne peut pas s'en mettre à vous, vous, allez vous, dé vous détester, mal parler de vous et autres, bon. En fait, une fois que cela est bon, vous êtes, comprenez déjà que vous êtes quelque chose et vous êtes quelqu'un dans la vie. Bon, soyez serré, ne vous inquiétez du tout pas, continuez, continuez, continuez, c'est très très bon. Et le troisième conseil que je peux vous donner, c'est de vous empêcher de ces gens. Parce qu'en pensant à ces choses inutiles, je ne sais en aucun cas, cela n'est pas utile. Parce que le fait qu'on parle dans votre, dans votre, sur vous, dans votre dos, bon, ne vous, hein, vous concerne en aucun cas. Déjà, vous êtes quelque chose et vous servez déjà votre famille et la société. Donc, euh, le fait de vous mettre, de vous rappeler de ce genre d'histoire, de ce genre de choses, va juste vous décourager ou bien vous inquiéter. Bon, donc, ne, vous, ne vous concernez pas de cela. Une fois cela fait. Le troisième conseil, c'est de, de ne pas se décourager, de garder la tête haute et de continuer à chercher ce qui est bien meilleur pour vous. Parce qu'ils sont peut-être vos, vos ennemis et autres, en vous intéressant dans cela, peut-être ils verront euh, votre échec et autres. Dès que vous continuez, ils seront toujours là à vous détester et autres. Pourtant que vous continuez, continuez, continuez, c'est très très bien, bien pour vous. C'est très bien pour vous. Et enfin, s'il vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne. On va de temps en temps continuer à vous galvaniser, vous encourager sur vos objectifs tout en vous apportant certains conseils. Donc, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Bye.